Kakapona lolemo libala ikimanga lolemo libala ikupanga lolemo babuti babetanga lolemo lolemo lolemo lolemo lolemo Namori joana sala kipona. Ma, Ericanéri <sangre> oh Abdullah mais non non non. Ah, pas trop à Missé, Congolais. Tant on pas trop ça dit toute tendance confondue. Ah alors on a pire, là, Ah alors bon on touche pour la place où on a quoi. Place à faire un la, la, la, la, la seule artiste. qui a o jour où on a croisé on a mal vanné nos la photo. Ah, ouais tata zombie il te ah non. La fière aux alambo dire que vous avez toujours signé les cœurs. Yahweh, ta tête, Yahweh, yahweh, yahweh. Vous comprenez musique est un Moka comme Une chanson de Mike tu Featuring encore. Ah voilà. Est-ce qu'on peut changer une équipe qui gagne On ne change pas ça. Ah, je Non, mais non, il a tout fait, il a tout fait, il a tout fait va rendre une chanson à Idan tu m'as tassé <laughs> il on à eh zambe a motema na yo zambe j'attends que ce moment. Je vais aller en studio mm -hmm. pour participer dans cet album de ces grands hommes de Dieu. Maï -maï. Oh. Nous, nous serons encore bénis, Église, attendez vous serez encore. En non, mais je, je l'ai senti dans mon esprit, pasteur. Ouais. Je t'en prends écrit cette chanson. Voilà. dire que quand je voilà. j'ai manqué quelque chose, c'est <rire> Non, mais c'est sincère, c'est quand. Ah, patient, oui. Quand une personne aime Dieu et, et on, on, on sent, on sent. Quand une personne chante juste pour chanter, on, on le sent aussi. Mike, Mike, c'est un grand adorateur. Wow. Et chanter avec lui, c'est un privilège d'être invité dans cet album qui vient très bientôt. Et on attend ce jour, c'est pour quand déjà le studio Non, nous je te bien, après sinon le mercredi. mercredi. Après demain, c'est pas je mardi, mercredi, non. Mercredi, parce que je vous vous allez me okay, oui, oui. on, on, on a juste mardi, entre mardi et mercredi. Uh -huh. Donc, attendez ça pour très bientôt. Allez, ciao <rires> Voilà, et après que papa, papa mattend euh, tout ce qui intéresse à messieurs, c'est les micro. J'ai vu des danses de euh, musiciens à arrêter à un moment la musique, mais tout ce qui intéresse à ces messieurs, c'est son micro. Euh, je voudrais ici dire quelque chose. C'est que. Nous, avec nos frères ivoiriens, nous n'avons pas de problème. C'est vraiment la famille. La preuve, c'est que tout le temps, il y en a qui viennent au Congo plusieurs fois. Nous avons reçu, moi j'ai rencontré mes oui, nous l'avons reçu plusieurs fois. Nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes des Africains. Euh, Au-delà même de tout, c'est que euh, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais je pense, je pense, je pèse bien mes mots, je pense que ces messieurs, de micro et euh, sort nous doivent des explications. À mon humble avis, je pense que ces messieurs que j'ai vu sur la vidéo doivent au Congolais des explications, c'est-à-dire que ces mouvements à un moment prêtent beaucoup de confusion, réveille à un moment euh, notre réflexion et je tiens surtout quand on comprend, mais qu'est-ce qui s'est passé autour de ce micro en quoi ce micro peut être très semble être important que la personne de papa Omba qui succombe en pleine production. C'est quoi comme ça Donc, Je pense qu'il va falloir que ces messieurs nous donnent quand même quelques explications. Voilà, merci beaucoup, Frère Mike Namon, et Pessio, Canada. Nous avons invité un épisode ordinateur vraiment au silica. Non, ça, ça c'est bon. C'est comme je suis en train de le dire. C'est-à-dire que si on n'a pas une le... Là la Côte le... voir c'est chemin. C'est-à-dire que nous y allons.